Voilà, Bonjour à tous, mon nom est Claude Agostini, donc je suis aussi le bishop Claudio, connu dans le monde religieux, dans le monde entier. Et alors que l'Europe est en danger, l'Europe est en train de perdre ses valeurs, l'Europe perd ses racines. Eh bien j'aimerais dire plus que jamais, durant ce cadre des élections que nous sommes en train de préparer pour le 26 mai, eh bien nous devons défendre nos valeurs judéo chrétiennes les garder, les protéger. Et pour cela, eh bien, je vous encourage à voter pour le parti populaire, liste numéro 7. Je répète, parti populaire, liste numéro 7. Moi-même, je me présenterai au niveau de l'Europe en tant que numéro 2, le parti populaire est le seul parti en effet qui s'attaque aux racines des problèmes. Le parti populaire est le seul parti qui peut défendre, protéger, sauvegarder eh bien, les valeurs judéo-chrétiennes, mais aussi les valeurs familiales, les valeurs qui ont fait naître cette Europe, cette Europe que nous aimons, cette Europe qui aujourd'hui doit être protégée pour cela. N'hésitez pas, rejoignez-nous. Liste numéro 7. J'appelle le peuple en Belgique à voter massivement pour le 26 mai. Liste numéro 7. À très bientôt.